Aujourd'hui je vais reproduire un tutoriel de Marion Caméléon qu'elle a fait sur sa chaîne Youtube avec la palette Norvina volume 6 donc qui est cette magnifique palette extrêmement colorée voilà qui est vraiment très très jolie et donc on va faire un make-up un petit peu arc-en-ciel que j'ai trouvé magnifique sur sa chaîne donc j'ai déjà fait euh, mes sourcils, je vais mettre de la base à paupières hors caméra pour pouvoir euh, bien faire euh, sous le sourcil, euh, etc. Je vais poudrer avec la teinte beige, donc la, tête, la teinte angoisse de la palette de Marion avec Sephora. Et puis je reviens ensuite pour faire euh, le maquillage des yeux. J'ai mis de la base à paupières, du fard beige sur l'arcade sourcilière et on va commencer tout de suite avec le violet le plus foncé de la palette qui est le numéro E1 Je vais venir le mettre dans le coin externe Ce sont des fards très pigmentés donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir beaucoup de couleurs et pour pouvoir bien l'étaler, il faut faire attention Ils sont très poudreux donc il peut y avoir des chutes également je vais venir dégrader ce phare-là avec le phare C1 qui est un violet euh, beaucoup plus pâle. Je vais continuer dans le pli paupière avec la couleur numéro C5, qui est un tout petit peu plus vif que le tout premier qu'on a mis, le E1. Et je vais venir le dégrader avec la couleur C4, qui est un violet qui tire un petit peu sur le bleu. Je prends un pinceau un tout petit peu moins fluffy parce que celui que j'avais était trop souple et du coup, coup j'arrivais pas du tout à dégrader. Alors vous voyez beaucoup moins dégradé que ce que moi je vois dans mon miroir, peut-être que la caméra est trop forte, bon ici moi aussi je vois que c'est très mal dégradé, j'arrive pas à le faire, je sais pas comment a fait Marion, c'est là qu'on voit la différence entre les pros et les amateurs j'imagine, mais en vrai promis c'est beaucoup plus dégradé que ça. Et les couleurs fondues les unes dans les autres. En particulier de ce côté là. Donc je vais continuer et puis je verrai après si je peux reprendre un petit peu et comment ça se passe. Maintenant je vais prendre le bleu marine qui est la couleur E4 pour foncer un tout petit peu dans le coin externe. Donc là, pareil, j'essaye de bien venir l'intégrer au maquillage existant. Et maintenant, on va commencer le petit arc-en-ciel sur la partie de la paupière où on n'a encore rien mis. Et je vais commencer par la couleur C2. Ensuite, je vais enchaîner avec la couleur B1. Puis on continue avec B4 et juste après B3. Maintenant un petit peu de jaune avec B2. Et on viendra euh, terminer tout à l'heure, je vais d'abord faire le teint hors caméra parce que c'est toujours la même chose, donc euh, c'est pas très intéressant, donc je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai fait mon teint, un peu de bronzer, de blush, beaucoup d'highlighter, parce que c'est joli. On va continuer le maquillage des yeux, je vais faire le de cils inférieur ici, et puis finir aussi dans l'angle interne là. Donc je vais reporter les premières couleurs euh, qu'on avait mis ici dans l'angle externe dans le red, sur le red seal. Et pour finir, dans le coin interne, je vais mettre du orange, donc la couleur des trois, vraiment en coin interne. Et on va finir avec la couleur C3 qui est un rose vif pour finir le ras de cils intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à mon chaton Voilà, j'ai aussi essayé de rattraper un petit peu les transitions. Bon, pareil, moi je les vois toujours beaucoup plus smooth dans mon miroir que à la vidéo, mais bon... Mon téléphone portable a une trop bonne qualité. Quel dommage il y a un petit chat qui veut venir dire bonjour bonjour Nombus bonjour Nombus mmh, pas du tout content que je l'ai attrapé alors le temps de m'occuper du chat qui met sa queue dans les phares euh, je vais vous laisser pour mettre du crayon en muqueuse, du mascara et voilà j'ai rajouté des fossiles que j'ai pas du tout l'habitude de mettre, donc euh, je me rends pas compte euh, si c'est bien mis ou pas. Je sais que là, ici, ça se décolle un tout petit peu dans le coin, mais j'arrive pas à coller euh, correctement. Donc voilà, vous me direz ce que ça donne. Je trouve ça très perturbant. Moi, c'est assez lourd sur les, sur les cils, j'ai pas l'habitude... Euh... Voilà, c'est rigolo. Mais si, c'est pas mal, ça fait un regard très... Bon, on va mettre du rouge à lèvres. Et donc, j'ai sélectionné de chez Colourpop le crayon en teinte Bad Habit et le rouge à lèvres en teinte Out of Sync. Donc, on va y aller. Bon, j'ai les lèvres très sèches, donc j'espère que ça va le faire. Bon, ça a coupé, je sais pas trop pourquoi, peut-être que le téléphone est un peu en train de surchauffer. Voilà, donc je crayonne un peu les lèvres. Je viens estomper. Et maintenant, rouge à lèvres, attention. Rose fuchsia. Et voilà Il pète ce rouge à lèvres Bon, ça c'est jamais très net ce que je fais. Oui, petit chat J'ai fini Je m'occupe bientôt de toi Il y a un petit chat abandonné qui veut que je m'occupe de lui. Même en haut, c'est pas très net ce que j'ai fait. Hein. Bon, on va voir. J'ai un peu overlayné. Et... Oui, mais ça ira. Hein bon, alors j'ai eu un peu, un peu de mal parce que c'est vrai que les, la palette est très pigmentée. Mais ça reste très joli, après bah oui j'ai un peu plus de mal qu'avec l'autre look arc-en-ciel que j'avais fait l'autre jour. Mais bon, je trouve que pour un premier essai de, de look comme ça avec beaucoup beaucoup de couleurs et beaucoup de, beaucoup de couleurs à estomper entre elles avec une palette de, de pigments pressés, je m'en sors pas trop mal. Bon, Marion avait rajouté des paillettes au-dessus du look, mais j'ai un peu la flemme, parce que les paillettes, euh, elles vont partout. Elles sont magnifiques, les, palettes, les paillettes de cette palette, mais ça en fout vraiment partout, partout, et là, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, je vous avoue. Donc voilà, je vais faire quelques close par